Hi guys, it's Gossip World and welcome back to my channel. So today we are Oh yeah, I forgot, I'm a French girl. Bonjour à tous, c'est Gossip World et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nous allons nous intéresser sur Charlie Damelio, la personne la plus suivie sur TikTok. J'aimerais avant tout faire un petit disclaimer. S'il vous plaît, n'envoyez pas des messages de haine à toutes les personnes dont je parlerai dans cette vidéo. Ne perdons pas plus de temps et commençons par le commencement, bien avant que Charlie devienne célèbre. Charlie est donc née le 1 er mai 2004 à North dans le Connecticut. Elle est danseuse de compétition depuis l'âge de 5 ans commence en mai 2019 puisqu'elle ouvre tout simplement son premier compte TikTok. Pour ceux qui ne le savent pas, TikTok est une application mobile de type karaoké très populaire auprès des ados occidentaux. Elle est devenue en deux ans l'application la plus téléchargée aux Etats-Unis. Les utilisateurs se filment face caméra afin de faire du playback ou des chorégraphies. Quand Charlie a commencé sur TikTok, elle a utilisé des hashtags « For you »,« For you page » afin d'apparaître sur la page « For you ». Cette page est exactement là où les utilisateurs TikTok veulent être puisqu'elle permet aux vidéos d'un utilisateur d'obtenir plus de visibilité. Grâce à cette page, plusieurs de ses vidéos sont devenues virales et elle a réussi à avoir des millions de vues. Son compte a donc commencé à croître petit à petit. Le TikTok ayant obtenu le plus de vues sur le compte de Charlie à ce jour s'appelle « The Renegade » et il a été posté le 10 novembre 2019. On la voit danser avec deux de ses amis la vidéo totalise 166 millions de vues et 7,7 millions de j'aime. Cette danse a tellement été exécutée, surtout par des stars telles que Lizzo, Kourtney Kardashian, David Dobrik, qu'elle devient mondialement célèbre. Charlie est donc considérée comme la créatrice de la danse pour sa popularisation à travers le monde entier. C'est donc à ce moment que Charlie commence à faire parler d'elle. Quelques jours plus tard, plus précisément le 17 novembre 2019, Charlie et sa famille organisent un meet and greet qui s'est déroulé à Norwalk dans le Connecticut. Je vais tout d'abord vous expliquer le concept du meet and greet. Meet signifie rencontrer et greet saluer. Le meet and greet est aujourd'hui un nouveau mode de relation entre artistes et public. Certains artistes font des meet and greet quand ils sont en tournée afin de rencontrer leurs fans. Mais la plupart des artistes utilisent cette pratique afin de compenser la chute des revenus liés aux ventes de disques ou de se faire de l'argent assez rapidement et sans trop s'embêter. Ils ont très bien compris que les plus grands fans paieront peu importe le prix afin de rencontrer leur idole. C'est pour cela que les formules les plus chères se vendent plus rapidement. Le meet and greet moderne s'immortalise par une photo qui se partage sur les réseaux sociaux. Pour les fans, c'est l'occasion de flatter leur égo. À qui revient tout l'argent du meet and greet L'argent va tout simplement dans la poche de l'artiste puisqu'il faut organiser la prestation, prévoir l'entrée spéciale pour les VIP, la collation, engager des personnes pour la sécurité. Bref, revenons-en à Charlie D'Amelio. Pour son meet and greet, il y avait deux tarifs proposés. Le premier tarif était de 20$. Ce tarif permettait de prendre des photos ainsi que des vidéos avec Charlie. Malheureusement, il ne permettait pas de faire des TikTok avec elle. Les fans ont aussi droit à un poster dédicacé par Charlie. Le deuxième tarif était de 100$. Un tarif VIP permettant de rencontrer Charlie Damelio en privé. Il y avait également des rafraîchissements. Les personnes présentes avaient droit à une danse exclusive enseignée par Charlie D'Amelio et ce tarif était le plus important pour les fans de Charlie puisqu'elle permettait d'enregistrer un TikTok avec elle. Et les fans ont aussi droit à un poster dédicacé par Charlie. Il faut que vous compreniez que la communauté de Charlie est jeune et facilement influençable. Malgré un prix plutôt élevé, les plus fortunés paieront peu importe le prix afin de rencontrer leur TikTokers préférée. Les tickets ont d'ailleurs été en rupture de stock assez rapidement. Je comprends que cela a déplu à certains puisque nous n'avons pas tous 20 ou même 100$ à disposition. Bref, la toile s'est enflammée. Certaines jeunes filles ou même jeunes hommes n'ont donc pas pu rencontrer leur idole par rapport au prix proposé. Charlie a donc décidé de s'exprimer en postant une réponse sur TikTok, informant les fans que l'argent allait pour une œuvre de charité. Hi guys, I just wanted to clear up some of the misconceptions about the meet and greet and where the money is going to. All the money that is not put into security will be put into a charity that I'm going to have my friend Danielle talk about. Hi everyone, so I started Carnival for a Cause when I was 10 years old to raise money for a nonprofit organization called ABLEIS which helps children and adults with special needs and they help my two brothers who also have special needs with their birth to three program and helped us get a proper diagnosis and I just wanted to raise money and give back to them and I've been doing this for eight years and this year alone you raised over $10,000 et mon objectif total to est d'atteindre to 50 000 dollars. Donc vous pouvez aller à www.carnivalforacals.com si vous voulez vous donner. Donc j'espère que vous comprenez maintenant que ce n'est pas 1% ou 10% du profit, c'est tout le profit qui n'est pas dépensé sur la sécurité qui va dans cette charité. Ça signifie beaucoup pour moi et ma mon ami Daniela, et nous espérons que vous vous rendez là. Certains n'étaient toujours pas en accord après ce qu'elle a pu dire sur TikTok. Bref, et vous, combien seriez-vous prêts à dépenser pour rencontrer votre star ou même TikToker ou TikTokeuse préférée Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Intéressons-nous maintenant sur ce qui s'est passé en novembre 2019, un moment assez marquant pour Charlie, puisqu'elle a dansé auprès de bébé Rexha pour la tournée « Happiness Baking Tour » qui s'est déroulée au Barclays Center de Brooklyn. Après cet événement, Charlie est devenue le centre d'attention sur les réseaux sociaux et son nombre d'abonnés a augmenté. Elle est ensuite devenue membre de la Hype House, qui est un groupe de tiktokers-tiktokers, vivant dans une même maison à Los Angeles. Leur but est de créer du contenu afin de rassembler un public assez important sur TikTok. Vers fin 2019, Charlie fréquente Chase Hudson, un TikToker mais également l'un des cofondateurs de la Hype House. Leur relation intéresse tout le monde, surtout en ce moment car selon les rumeurs, ils ne sont plus ensemble. Du mois de juin à décembre 2019, Charlie a accumulé plus de 10 millions d'abonnés sur TikTok la communauté TikTok a clairement eu un coup de cœur pour elle puisque ses chorégraphies, ses synchronisations ainsi que ses montages sont tout simplement originaux. Revenons-en à aujourd'hui. Charlie et sa sœur ont signé avec l'agence des talents UTA qui est l'une des principales sociétés de talents et de divertissement au monde. Elle apparaît ensuite dans une publicité pour un match de football américain, le Super Bowl Leave. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Ok, Boomer. Elle a été interviewée aux côtés de son amie tiktokuse Addison Sunray ainsi que de sa sœur Dixie lors du match NBA All-Star. Le 2 février 2020, Charlie danse aux côtés de Jennifer Lopez, qui est l'une de ses idoles, pour une vidéo TikTok du défi du Super Bowl. Comme vous pouvez le voir, Charlie vivait tout simplement sa meilleure vie. Mais quelques jours plus tard, le New York Times, l'un des plus prestigieux journaux américains distribués internationalement, publie un article sur Jalaya Harmon. Mais qui est-elle Jalaya Harmon est une adolescente de 14 ans provenant de Fayetteville en Géorgie, et la chorégraphie qui a propulsé Charlie D'Amelio au sommet est tout simplement la danse de Jalaya Harmon. Je vais donc vous expliquer rapidement sur ce qui s'est passé. Le 26 septembre 2019, Jalaya publie sur son compte Instagram une vidéo d'elle et de son amie Kalia Davis dansant The Renegade. <musique> Se rend compte que sa danse plaît à de nombreuses personnes et ils les reproduisent. Tout se passe bien pour le moment. En octobre 2019, un utilisateur adapte les mouvements de Jelaya et publie la vidéo sur TikTok. Charlie D'Amelio et d'autres influenceurs de TikTok, tels que Addison Ray, Chase Hudson et j'en passe, publient des vidéos de même exécutant la danse. La chorégraphie devient donc mondialement célèbre grâce à Charlie D'Amelio et tout le monde pense qu'elle est la créatrice de la danse. Il n'y a donc pas une grande injustice. Jalaya n'a jamais eu de reconnaissance pour la danse qu'elle a créée, elle a regardé sa propre danse devenir virale, ceux qui l'ont exécutée ont été récompensés, elle a donc décidé de réagir et de faire passer le mot en commentant plusieurs vidéos demandant aux influenceurs de la taguer, mais elle a été tout simplement critiquée. Le New York Times révèle la vérité au grand jour, et c'est à ce moment que tout s'enchaîne pour elle. Kay Camp, le chanteur de la danse The Renegade, tweet une vidéo de lui-même avec Jalaya et son ami Skylar, exécutant la danse. Narayan. Également un petit message. Le 16 février 2020, Jelaya Herman, Charlie D'Amelio ainsi qu'Addison Ray se sont retrouvés afin d'interpréter la chorégraphie The Renegade. s'est bien passé, Charlie a crédité Jalaya sur son compte TikTok Jalaya a ensuite pu exécuter sa danse devant des milliers de personnes au NBA All-Star Game Elle a posté une vidéo de l'événement sur son compte Instagram recevant près d'un million de vues la reconnaissance ne s'est pas arrêtée à là puisque Jalaya est apparue dans la story Instagram de Kim Kardashian et Michelle Obama a tweeté un petit message pour elle elles ont fait en sorte qu'elle obtienne la reconnaissance qu'elle mérite Charlie de son côté malgré un bon nombre de personnes qui la suivent elle a reçu de la haine et encore de la haine elle se fait harceler de partout sur les réseaux sociaux c'est dommage de se faire harceler de cette manière elle ne le mérite pas et personne ne le mérite d'ailleurs. L'harcèlement qu'elle subit est sûrement dû à la jalousie puisqu'elle a pu créer sa propre communauté et aussi du fait qu'elle s'est faite connaître assez rapidement. Malgré cela, Charlie vit sa vie au jour le jour. Elle poste autant de TikTok par jour. Elle a été invitée à des événements tels que Prada, elle a également ouvert son magasin en ligne. Son nombre d'abonnés augmente de jour en jour. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle a obtenu 43,7 millions d'abonnés sur TikTok. Elle a donc dépassé Lauren Gray, qui était la personne la plus suivie sur Musical.ly, et également sur TikTok. Charlie est donc la plus suivie sur TikTok. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de Charlie D'Amelio Donnez-moi vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à mon compte YouTube et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye